Chers traders et investisseurs, jeudi 3 septembre, bonjour. Alors la situation des marchés devient intéressante. En effet, les marchés s'emballent et ne regardent que le verre à moitié plein, à l'instar du Nasdaq et du Standard Poor's en particulier, qui battent des records quasi quotidiennement. Et en plus, grâce aux promesses émanant de plusieurs endroits du monde de vaccins, à court terme, en particulier, comme vous, comme vous le savez, en provenance des États-Unis. Donc nous sommes donc en route pour les 3550 sur le DAX, rappelons que nous valons 3350 à l'heure à laquelle nous parlons, dont acte. Et nous pourrions même retourner à court terme, voir les plus hauts de début février, c'est-à-dire 13800, sans nouvelles, mauvaises nouvelles et surtout si euh, les marchés américains qui sont leaders continuent à progresser de la sorte nous verrons bien nous sommes dubitatifs mais il ne faut jamais aller contre le vent comme vous le savez comme on dit chez nous en Bretagne donc nous verrons bien mais les marchés sont clairement plutôt haussiers dans ce contexte Toujours difficile, même s'il est un peu plus clair, nous avons réalisé uniquement un trade gagnant ce matin, puisqu'il n'y a eu qu'un seul trade, accompagné d'une énorme médaille. Espérons un après-midi quand même plus animé sur les marchés américains. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.